Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour cet entretien exceptionnel avec une invitée plutôt rare sur ce genre de format. Aujourd'hui donc, on parle d'un éditeur qui fait partie de ces quelques français connus à l'international, on peut citer des jeux célèbres comme Tokaido, Monumental ou bien Nemesis et Brass pour ce qui est de la localisation. Ils ont aussi comme d'autres un passif assez lourd, que certains appelleraient en tout cas assez lourd quant à leur le relation avec la communauté. Euh, C'est à Funforge bien sûr que je fais allusion et nous sommes avec l'une de ces figures emblématiques, bonjour Charlotte Noy Bonjour Nix. bonjour à tous. Alors toi tu es responsable marketing chez Funforge depuis très longtemps je crois. Oui ça fait 6 ans et demi, j'ai rejoint Funforge en janvier, tout début janvier 2016. Et avant du coup tu faisais j'ai été freelance pendant deux ans et demi majoritairement pour euh, achète en tant que freelance sur du community management et des relations presse pour des lancements de livres notamment des livres de cuisine euh, dont la gamme gastrono geek de thibault villanova qui est qui a décidé de travailler avec des photographes pour faire des mises en scène de recettes tirées d'univers geek que ce soit le Seigneur des anneaux dracula star wars et de donner envie aux gens de cuisiner s'ils n'avaient pas encore eu l'envie de cuisiner par ailleurs. D'accord, je commençais par te lancer un, un défi. C'est un peu une tradition dans ce genre d'interview. Je pense que ceux qui ont cliqué sur la vidéo savent plus ou moins qui vous êtes. Mais est ce qu'en une minute ou deux, tu peux nous résumer euh, qui est Funforge et justement, oui, qu'est ce que vous faites Alors Funforge, c'est un éditeur depuis 2008, un éditeur parisien monté par euh, Philippe Nora, Et on est surtout connu à la base pour faire des créations originales. Donc Tokaido, c'est le jeu le plus connu euh, de Funforge, notamment à l'international, on en parlera plus tard, et c'est là-dessus qu'il y a aussi pas mal de problèmes qui, qui se concrétisent et qui se concentrent sur l'image de Funforge. Et on est aussi connu pour faire de la localisation et de la distribution de jeux qui sont sortis soit en Allemagne, soit aux États-Unis, et dont on va faire la version française et faire la distribution dans la francophonie. Alors justement, j'étais surpris quand j'ai préparé l'émission et que j'ai vu votre, votre liste de jeux qui était plus longue que ce que je pensais. Euh, Aujourd'hui, la part de création par rapport aux localisations, tu la situes où Alors, elle est plus minime que la localisation, puisque actuellement, les jeux, les créations originales en fait, les plus connues et qui restent encore accessibles et disponibles, on va dire en boutique dans le monde entier, ça reste la gamme Tokaido. Euh, Namiji, qui est en train d'être livré qui ensuite va être en boutique, est monumentale qui, euh, du coup, sortira par la suite en version boutique, mais pour sa version token, on en reparlera. Et euh, du coup, on a plus de distribution. En fait, actuellement, on fait beaucoup plus de communication sur des jeux d'autres éditeurs, mais dont on assure la version française pour, euh, pour la francophonie. Donc, pour le moment, et on aimerait que les choses évoluent un petit peu là-dessus, on en reparlera doute après, pour le moment, on a plus de distribution que de création originale. Mais c'est parce qu'on n'a pas forcément le choix non plus on a besoin d'être dans le marché, de répondre aux réalités du marché. Et en fait, on ne peut pas sortir une nouvelle création originale sur laquelle on planche pendant deux ans euh, très soigneusement et pendant cela ne va pas avoir aucune rentrée d'argent. Ça, ce n'est pas possible. Donc, on est forcément amené à faire de la distribution et de la localisation d'autres jeux. Mmh. Évidemment, ces jeux-là, on les choisit parce qu'il faut que ce soit des jeux qui nous plaisent et qui sont plutôt dans la gamme expert. Donc, plutôt des jeux de gestion, de stratégie, de survie comme par exemple Nemesis euh, ou Brass Lancashire, Brass Birmingham. Et ces localisations en quelques mots, elles, euh, comment elles sont gérées en interne C'est vraiment euh, Funforce qui fait tout ou comment ça s'organise Vous ne faites qu'une partie distribution On est distributeur, donc euh, du coup on a Jérémy en interne, avant c'était quelqu'un d'autre qui fait la traduction du coup, des, des maquettes. Ensuite on a notre graphiste qui, fait, euh, qui intègre ses textes dans la maquette. On fait vraiment tout en interne, on a une toute petite équipe mais on fait tout. Et après on a Maud notre commercial qui va envoyer des newsletters, proposer aux boutiques de recevoir on va dire une primeur sur le jeu qui va arriver, leur expliquer, leur montrer le jeu en version originale d'abord, en leur expliquant, en se déplaçant en toute la France pour expliquer le jeu, même avec le matériel original. Et ensuite comme ça quand la version française arrive, les gens savent déjà ce que c'est, les boutiques savent déjà ce que c'est, elles savent déjà comment vendre le jeu à leurs clients et c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais c'est un gros taf parce que Maud est toute seule <rire> et elle, elle, va, elle va absolument partout. On va parler rapidement d'actualité euh, puisque récemment un certain Antoine a fait son, son apparition sur, euh, sur certains réseaux euh, sans faire trop de, de faux suspense. Hein, beaucoup le connaissent sous le nom de Dandy Meeple. En oh. quoi consiste son travail, même si peut-être qu'on y reviendra Et comment vous l'avez recruté finalement, quelqu'un qui vient de la, la sphère entre guillemets influenceuse alors, il y a plusieurs choses à ça. En fait, pour certains influenceurs le savent, parce qu'en fait, on avait des rendez-vous presse à Cannes, donc au Festival International des Jeux de Cannes cette année. Moi, je ne pouvais pas y aller parce que je m'étais fait opérer, donc peu importe, je ne pouvais pas m'y déplacer. Et en fait, ma collègue Mathilde, qui faisait beaucoup de SAV avec moi depuis deux ans, avant j'étais toute seule, euh, n'a pas pu y aller non plus pour des raisons personnelles. Et par la suite, on a su qu'en fait, euh, elle souhaitait partir de Funforge pour une raison qui n'avait rien à voir avec les tâches en question, parce qu'elle a toujours été très carrée sur ces tâches, c'est qu'elle n'était pas passionnée. Les jeux ne l'intéressaient pas du tout. Et en fait, on s'est juré <rire> depuis qu'on on prendrait que des gens passionnés qui vraiment connaissent bien, parce que je suis persuadée que quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait va essayer de le faire le plus correctement et le, plus, et le mieux possible. Et c'est un hasard, c'est complètement un concours de circonstances. En gros, Guillaume de la chaîne Apprendre la peinture sur figurine avait failli travailler chez Funforge il y a deux ans. Finalement, ça ne s'est pas fait. Il a monté sa chaîne. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, c'est une chaîne qui permet aux gens qui ont envie de se mettre à la peinture sur figurine d'apprendre les, les différentes choses à savoir, les peintures, les pinceaux, comment faire des progrès assez rapidement sans forcément avoir accès à des cours de peinture tout de suite. Et lui, il avait failli rejoindre Funforge pour un poste soit de commercial, soit SAV, Community Management. Il dit, par contre, j'ai un de mes amis, que du coup n'avais rencontré qu'une seule fois lors d'une soirée jeu, qui cherche à se reconvertir, qui est, que, bah, tu connais, c'est Dandy Meeple, il fait des articles, il fait des vidéos avec le studio Entre Jeux Studio. Et il a quitté son taf, et depuis le 1er février, il n'a plus de boulot. Et nous, on, a, on avait déjà posté une annonce pour remplacer Mathilde. Et en fait, on a reçu plein de candidatures, énormément. On a vu plusieurs personnes et en fait clairement c'est Antoine qui s'est distingué parce qu'il connaît super bien le, le secteur, il connaît bien les types de jeux, il connaît bien les problématiques aussi de l'autre côté et c'est ce qui fait que du coup on a fait passer les entretiens avec mon chef et il m'a dit clairement c'est le profil qui se distingue. Donc il va lui aussi faire du euh, ou peut-être prendre là, une partie de toute cette relation, euh, alors relation communauté etc. Alors. Oui c'est ça. Parce que je ne okay. sais pas si dernièrement, bon, ceux qui regarderont la vidéo, qui sont peut-être backers sur Namiji ou Monumental, moi, moi ça m'impressionne vachement, parce que le, la partie Community Management sur les pages Kickstarter, en fait, c'est la chose que je fais quand j'ai du temps. Et du coup, je ne le fais pas bien. Clairement, je ne le fais pas bien. Parce que j'ai d'autres missions, j'ai l'événementiel, le marketing, les relations presse, les relations avec les distributeurs, les playtests dans le bureau, clairement... Je le faisais de manière euh, aléatoire, euh, en le faisant le plus possible, bien sûr, mais en fait, les journées sont très, très denses. Et là, depuis qu'il est arrivé, d'autant plus parce qu'il est passionné, qu'il connaît bien les jeux, donc il fait des réponses personnalisées, il fait des petits clins d'œil aux gens. <rire> On voit clairement que c'est un joueur, il y a de l'humour, il utilise parfaitement l'anglais, donc ça, c'est un, un gros avantage. Le flux tous les jours qui passe sur les pages Kickstarter, donc du coup, comme il répond à tout, contrairement à moi, qui mettais plus de temps à répondre, je me dis, mais c'est clairement un poste clé et c'est clairement un poste qui prend euh, bah, 35 heures par semaine. 30, 35 heures, pas vraiment plus, je pense. Mais... <rire> Donc du coup, Alors, voilà bon. il va s'occuper de, des pages Kickstarter. Ok, on va revenir à toi, euh, en tout cas ce que tu représentes, puisque en acceptant mon invitation, tu savais un peu à quoi t'attendre. En l'occurrence, on va parler donc de votre relation client, de l'appel à témoins que j'ai réalisé le mois dernier. Euh, alors je vais quand même commencer par dire, parce que c'est notable, que j'ai rarement vu autant d'hostilité, de, de ressentiment vis-à-vis d'un éditeur et de retours qui finalement se recoupent pas mal, sont assez similaires dans leur récit, dans leur ressenti. Euh, donc bon, ça m'a posé question euh, même si je me doute que vous, bah, vous percevez cette hostilité part de, enfin, venant d'une partie de la communauté oui. euh, comment toi d'après toi Funforce j'ai vu dans sa globalité encore une fois en quelques mots parce que ce n'est qu'une introduction euh, comment vous vous définiriez finalement par rapport à la façon dont les joueurs nous perçoivent oui à la communauté en général ouais. alors pour moi il y a deux choses très distinctes il y a les gens qui ont eu affaire à nous via Kickstarter uniquement donc ils connaissent Funforge que via les créations originales qu'on propose parce que du coup ça va être des jeux qu'on va envoyer dans le monde entier. Et là la relation est beaucoup plus compliquée, et peut être très tendue parce que euh, si je refais l'historique en fait de Funforge, Funforge a été créé du coup en 2008, Tokaido est sorti et a commencé à faire connaître la boîte, bien sûr à l'international. Mais ça commençait à peine à Funforge commençait à peine à se faire connaître et en fait ce qui a fait connaître Funforge c'est le fiasco de communication qui a eu lieu avec la campagne Kickstarter. Pourquoi je dis fiasco je, je pèse mes mots parce que ce sont des mots qui sont pas forcément évidents à dire. <rire> on va en parler, c'est prévu. Hein. Mais euh, en fait, pour beaucoup de gens, ce Kickstarter a été euh, traumatique parce que on avait. Alors, moi, je n'étais pas là à l'époque. En fait, je suis arrivée au moment où les livraisons ont à peine commencé. Le projet, il a été lancé début 2014. Il avait été annoncé pour une livraison en novembre 2014, ce qui est complètement irréaliste. Mais on n'avait pas de notion. Enfin, Philippe n'avait pas cette notion-là du temps. C'était son premier Kickstarter. Ils étaient moins, ils étaient six. Donc clairement, pas... il y avait une sorte de naïveté, mais positive, c'est-à-dire c'est génial, on ne s'attendait pas à autant de succès. Et ça, c'est vrai, Philippe, quand il y a eu un engouement énorme pour la version collector de Tokaido, il ne s'attendait pas à ça. Il m'a dit franchement, c'était un choc. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, il faut trouver des logisticiens, des hubs qui vont accueillir tous tes jeux, des usines qui vont aller vers les hubs, ensuite faire tout le travail avec les dispatchers pour envoyer les jeux. Et au-delà de ça, il faut que la production se passe bien. <rire> et ça, ça a été compliqué parce que du coup, ça devait être livré en novembre 2014. Et en fait, après un an de retard sur la livraison annoncée, il n'y avait quasiment aucune communication sur la page Kickstarter. C'était vraiment très compliqué. Et en fait, Philippe m'a embauché pour ça. Il m'a embauché pour arriver là-dedans, essayer d'aider les gens, d'apporter de, des réponses aux gens, de temporiser, sachant qu'on avait déjà un an de retard quand je suis arrivée. Et que les livraisons, elles ont commencé décembre 2015 et elles ont fini en, en mai 2016. Et, et entre-temps, les gens, la colère est montée, les gens se sont énervés pendant un an, en fait. Et moi, je suis arrivée à ce moment-là. Et du coup, la première ligne, la première personne qui était à leur contact, c'était moi. <rire> ce qui fait que du coup... Tout de suite, c'est vrai qu'il y a eu une image assez désastreuse à mon encontre. Et paradoxalement, Philippe voyait bien tout ce que je faisais, donc il n'y a pas de problématique en interne. C'est juste que, en effet, les gens ils ont eu une rage. Ils se sont dit « Ah, quelqu'un est enfin là, je vais pouvoir gueuler. <rire> » Et malheureusement, c'est moi. Mais je ne peux pas en vouloir aux gens. Et personne mmh. ne peut en vouloir aux gens. Et personne chez Funforge n'en veut aux gens de nous remettre constamment, enfin euh, de nous jeter constamment au visage. Ah mais oui de toute façon depuis le fiasco de Tokaido Collector Edition, la communication c'est pas votre truc. Ça c'est un truc, c'est un boulet qu'on traîne depuis 8 ans quand même. Hein. Alors justement c'est le fil que j'essayais de tirer, bon tu t'anticipes un petit peu sur la, la chronologie que j'avais montée. Euh, je vais pas reprendre bien sûr tous les messages que j'ai reçus, ce serait long, pas très constructif, et en plus il euh, y en a beaucoup qui se recoupent, mais il y a quand même des choses assez intrigantes, et qui peut-être, alors bon tu as évoqué l'histoire du, du fameux Tokaido Collector sur KS qui a à la fois placer Funforge vraiment sur l'échiquier et en même temps lui a collé une sorte d'étiquette, mais en même temps, des erreurs de débutants, il y a beaucoup d'éditeurs qui en font. Mmh. Euh, moi, ce qui, ce qui a pu m'intriguer, c'est que j'ai l'impression euh, que sur Monumental, sur la campagne qui a suivi de Monumental, euh, où finalement le discours, c'était euh, « on a appris nos erreurs », entre guillemets mmh. euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont ressenti la même chose et qu'ils ont regretté d'avoir donné une deuxième chance à Funforge, à Funforge euh, c'est à dire bon les retards mais les retards avec Kickstarter c'est un rapport qui est un petit peu, un petit peu compliqué mais euh, a priori des délais qui n'étaient pas fiables avec on est en production finalement on plus on va quand même changer quelque chose euh, qu'est-ce que tu dis à ceux qui estiment que vous n'avez pas tiré les leçons de Tokaido est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, dans quelle mesure après ça dépend, des... c'est difficile de répondre de manière générale il faudrait répondre au cas par cas et en fonction de chaque personne parce que paradoxalement aussi, mais je vais répondre à ta question et on a beaucoup de messages très positifs de gens qui sont très contents par contre, là, on adresse les messages de ceux qui ne sont pas contents. Monumental, on a essayé de faire du mieux possible. C'est vrai qu'on était plutôt sur un élan de « on a pris nos erreurs, ça va mieux se passer on, ». On, on, on communiquait beaucoup plus avec l'usine et on ne leur laissait pas le choix pour pouvoir avoir des photos. On n'avait jamais de photos, des vidéos, on n'avait jamais de vidéos. Et on, en fait, ça les embête tout ça. Ils n'ont pas envie. Si on n'a pas un responsable de production sur place, comme le font de plus en plus d'éditeurs, ça a un coût évidemment. Bah, les usines, elles, elles produisent, point. Elles n'ont pas forcément envie de faire un suivi client. Et ça, c'est vrai que c'est plus compliqué à expliquer aux joueurs. C'est en fait, l'usine, son seul métier, c'est ça. Tenir informé la personne qui l'a payé pour produire, ce n'est pas, pas son intérêt du tout. C'est pour ça que les éditeurs, maintenant, font appel ou embauchent des responsables de production sur place. Pour ça, justement. Parce que sinon, c'est une galère, en fait, pour avoir les informations. Et parfois, il y a des malentendus aussi sur... La langue, on parle tous en anglais, mais parfois, il y a des malentendus. Oui, oui, c'est fait. Ce process-là est en cours. En fait, il n'est pas fait. Ou alors, on reçoit les samples, on dit, mais ça, ce n'est pas possible. En fait, vous avez fait ces retours-là, ça, ça, ça. Et là, vous nous envoyez un sample qui ne correspond pas du tout à ce qu'on vous a demandé. Du coup, ça repart. Du coup, ils refont un sample, on va dire... Euh... <coughs> Pardon. Des petits samples, des petits tirages, avant de faire les tirages sur les grosses machines. Ils nous les renvoient. Tout ça fait, nous fait perdre énormément de temps. Et c'est à nous de l'expliquer de manière très pédagogique et... Le problème, qui pour moi est un problème vraiment viscéral, c'est qu'on manque de temps. C'est que, pour reprendre l'histoire par rapport à Antoine qui fait le SAV sur Kickstarter, qui répond à tous les commentaires sur Kickstarter depuis qu'il est arrivé chez Funforge, la qualité n'a rien à voir avec la mienne. Parce qu'il a le temps. Moi, ça va être court, factuel, question-réponse. Pourquoi Pas parce que je vais être désagréable avec les gens, pas du tout. C'est parce que je commence mes journées, j'ai 300 messages. Donc il faut... Garder un rythme, parce que sinon, il y a un sentiment de pétage de plomb qui peut vite arriver. Quand on a le toi, temps, on fait bien les choses. Mmh. Et tu, peux, tu peux entendre que, euh, certains pourront sûrement te dire que si tu commences la journée avec 300 messages, c'est parce qu'il y a déjà des problèmes, euh, en tout cas il y a des problèmes liés à la campagne, et que peut-être que si ça se passait mieux, il y aurait moins de messages, euh, ce qui est encore un, Alors... un aspect qu'on va aborder. Mais si tu veux, est-ce est que, on parle de monumental là, tu te dis ça s'est mieux passé, est-ce que juste la communication... Euh, ça n'a pas été la seule chose qui était mieux, c'est-à-dire vous avez juste été capable de dire que ça fonctionnait pas bien ou pas comme vous le vouliez, finalement On a essayé d'être plus transparent. Euh, après, j'ai l'impression qu'on a communiqué beaucoup plus massivement que sur les précédentes campagnes. Euh, mais il y a des moments où les réponses ont été apportées très tardivement. Après, je tiens juste à donner une précision sur les 300 messages par jour. En fait, c'est parce que je parle de tout. Hein. Je parle à la fois des réseaux sociaux des pages Twitter, Instagram, Facebook, on a quatre pages Facebook, on a toutes les pages Kickstarter. Moi, je reçois évidemment tous les messages, tous les messages privés. Ce n'est pas 300 messages sur Monumental, c'est 300 messages sur Facebook. Oui. Parce que mmh. comme en plus, ça fait six ans et demi que je suis chez Vanforce, tout le monde a mon email. Donc, au lieu d'envoyer un email à quelqu'un de l'équipe qui devrait s'occuper de cette question, ils vont m'envoyer ça à moi parce qu'ils connaissent mon email. Mon email est partout sur Internet, du coup, c'est un peu plus facile. Alors, pour, aller au bout du, pour aller au bout du sujet du coup parce que je sens que tu as envie d'aller plus loin euh, tout de suite donc je vais finir la boucle sur ce, cet aspect là il euh, y a aussi des gens qui euh, même s'ils ont reçu Namiji euh, ont eu tendance à dire mais de, de toute façon ça continue avec Namiji donc c'est presque l'ADN de Funforge est-ce que, moi j'ai lu un peu la com sur Namiji j'avais suivi ça de, de loin euh, est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que le Covid a bon dos à un moment et qu'il y a peut-être des éditeurs qui s'en sont mieux sortis en termes de délai, peut-être, ou d'organisation Namidji, na ça a été très compliqué. Et... Enfin, C'était très compliqué parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en, en interne, mais dont je n'ai pas forcément besoin, le droit de parler. Ou... On a vraiment fait ce qu'on pouvait. Il y a beaucoup d'argent qui est parti dans Namidji, qui aurait dû partir dans d'autres projets, dans d'autres jeux, dans d'autres contrats, et qu'on a décidé en fait, de ne pas mener à bien parce qu'on préférait mettre plus de moyens dans Namidji est qu'il y avait besoin d'en mettre Il y a eu des surprises assez colossales et compliquées à, à, à gérer. Je sais que c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment te dire, répondre exactement à tes, à tes questions, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins avec Namidji, Mathilde est arrivée, donc il a, ça il y a deux ans, et avec son arrivée, on a pu, ça a pu me dégager du temps pour faire des updates mensuels, pour essayer de tenir au courant les gens sur le fait qu'il y avait des problèmes. qu'il y avait des problèmes, alors, s'il y a des problèmes, c'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas déroulé comme prévu et que la date de livraison était encore une fois sous-estimée. Et pourquoi elle a été sous-estimée Le Covid, évidemment, a joué sa part dans le processus, mais euh, l'idée générale, c'est qu'il faut qu'on donne des délais de livraison plus éloignés, tout en dosant bien, parce que plus on donne une date de livraison éloigner plus les gens, en fait, on se dire ah « bah non, je vais le recevoir dans deux ans » et puis en plus, comme ils sont connus pour être en retard, en fait, je vais le recevoir dans quatre ans et demi. que c'est compliqué, nous, tout ce qu'on veut, c'est recevoir des samples qui sont satisfaisants, avoir les retours des joueurs lors des démos, et en, en nous disant « bah ça, cet élément, ce matériel, est trop gros par rapport au plateau, ça, ça va pas ». De faire les retours à l'usine qui nous produisent des samples, en fait, cette relation usine-funforge, elle est, elle est très forte. Parce qu'on est clairement, en général, on leur demande quelque chose et finalement, c'est beaucoup plus qualitatif que ce qu'on avait prévu au départ parce qu'on prend plein de retours en question, à la fois les retours de l'usine, qui sont quand même les premiers à savoir comment faire leur métier, des retours de joueurs. Enfin, en fait, c'est pour nous l'opportunité de proposer un produit bien meilleur que celui qu'on a proposé sur la page Kickstarter, mais parfois, on fait trop. On en fait trop, on est trop perfectionniste et on perd du temps. Justement, à quel point chez Funforge, pro... on est prêt à quel point un projet est prêt quand on commence la campagne Kickstarter, Il y a quand même ce débat là aussi euh, des gens qui vont dire euh, la boîte de jeu quand tu lancent un projet, il livre en avance ou à l'heure, euh, et puis d'autres pas forcément que vous d'ailleurs, hein, annoncent un an un an et demi, et puis c'est deux trois ans plus tard c'est quoi la politique chez vous Alors nous, en gros, toutes les mécaniques sont déjà, les corps mécaniques sont déjà finalisés le jeu a déjà été montré en démo auprès des joueurs, donc on ne touche plus aux mécaniques, on peut toucher à des variantes, à des points de règles supplémentaires, à des améliorations de matériel. C'est tout l'intérêt de faire un Kickstarter. Si on propose un jeu et qu'en fait, on dit aux joueurs vous n'avez absolument pas la possibilité d'avoir une interaction ou de nous proposer des idées, c'est nul. Enfin, c'est clairement pas le principe. C'est pas du tout une précommande. Les jeux sont pas produits, le produit est finalisé via un proto qui ressemble à peu près à la vision qu'on a sur le, à un moment T du, du jeu. Et en fait, il y a des gens qui nous mettent des commentaires sur la section, euh, le fil de commentaires et les idées sont hyper intelligentes. Et on se dit, mais attends, mais il faudrait qu'on teste ça. Donc, du coup, on va mettre en pause. On va prendre le proto, on va faire un test. On va demander aux responsables de production de, de sortir une impression, de faire un découpage, un proto à la va-vide, d'implémenter ça. On va appeler Antoine Boza pour lui dire Ah, on voudrait des mécaniques supplémentaires parce que les joueurs, ils en veulent plus, ils en veulent plus, ils en veulent plus. Et du mmh. coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il dit Ah, mais non, mais bah, mon jeu, il est bien, il est bien. Mais oui, mais c'est le Kickstarter, tu sais bien comment ça fonctionne. Mais, ah, oui, c'est vrai, bah, c'est vrai que c'est stimulant. Ah, j'ai vu les commentaires, du coup. Ah, bah oui, claire Ah, c'est une bonne idée. Et du coup, il va bosser là-dessus le lendemain ou la nuit ou le soir, et puis nous faire une proposition le lendemain. On va l'implémenter, proposer aux joueurs. Ça, c'est hyper stimulant. Donc, c'est coup... ça qui, c'est ça qui va créer des délais. Euh... Alors, en dehors des, des, des évidemment des, des soucis d'usine et tout, est-ce que est-ce qu'on part trop tard en prod finalement Parce que est-ce qu'on sait tracer une limite à un moment chez Funforge en fait entre les demandes des joueurs qui sont peut-être pertinentes et le moment où bon bah le jeu l'auteur l'a fait, il faut l'envoyer quoi. Bah de toute manière, tous ces retours et toutes ces idées, on les implémente dans la campagne, pendant la campagne, pas après, ouais. jamais après. Ce qui se passe, c'est qu'on a des devis qui nous sont faits pour euh, notre vision du jeu qu'on propose sur la page Kickstarter. Et après, pendant la campagne, s'implémentent des, id des, des idées supplémentaires, du matériel supplémentaire qu'on n'a pas forcément imaginé euh, dans les stretch goals. Et du coup, on va ajouter des choses dans les stretch goals, on va retirer des stretch goals qui étaient prévus, parce qu'en fait, ils sont tout pourris finalement. <rire> Façon de parler par rapport mmh. à, à des idées qui nous sont soumises. Et du coup, on va faire des nouveaux devis en parallèle de la campagne. Et on va voir, pour que tout ça soit finalisé, qu'on ait toutes les idées des tarifs à un instant T, quand la campagne se clôture. Donc du Alors, coup, cette ligne-là elle est tracée assez vite finalement. La campagne est terminée, on sait exactement le matériel qu'on a promis aux gens et qu'on va produire. Après, comment il va être produit c'est une autre façon. Par exemple, les posters de Monumental, on avait voulu les offrir comme des stretch goals. Le packaging, c'était une horreur. L'usine disait « mais non, mais nous, on n'est pas habitué à faire ça. On va vous les livrer dans les boîtes. » Mais du coup, ça, ça, on va les plier. Ben « Non, on ne peut pas les plier, on va les mettre dans des rouleaux. »« Ah non, mais du coup, le, le tarif n'est pas du tout le même. » Parce qu'on implémente un, un rouleau en carton protecteur en plus dans le pledge. Et en fait... C'est vrai que ce sont des choses que tu ne penses pas pendant la campagne Kickstarter, tu es dans l'émulsion, tu te dis « mais oui, des posters hyper bien et super chouette. et puis en fait, après tu te dis « ah oui ». En fait, c'est un coup de temps en plus par boîte, par pledge. Hein ok, on va essayer de trouver d'autres solutions ». L'idée, c'est d'optimiser au maximum la preuve pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'on satisfasse le plus, le plus les joueurs après. Il y a un moment peut-être où il faut qu'on soit plus rapide sur ce processus-là. Qu'est-ce que tu réponds à, à des gens qui disent « je l'ai lu une paire de fois, ça m'a fait rire » Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui, qui disent « chez Funforge, rien n'est jamais de leur faute » Alors, peut je sais ça serait bien d'avoir des messages euh, « rien n'est jamais de leur faute ». J'ai l'impression que maintenant on dit quand quelque chose ne va pas. Euh, après, quand quelque chose ne va pas, c'est souvent lié à quelque chose. C'est-à-dire si moi, par exemple, je ne vais pas bien, exemple c'est lié à quelque chose. Ou alors, je suis en retard au bureau, c'est lié à quelque chose. Donc, on n'invente pas les... ce qui fait qu'il y a un problème. Le problème existe bien. Alors, on le dit, peut-être que... Alors, du coup, je ne sais pas à quel... à quel problème ça Là, là tu vois. Mais... Par exemple, tu me parles de l'histoire du poster. Clairement, on peut dire que ce retard-là ou ce surcoût-là est de votre faute. Est-ce que c'est des choses que vous savez dire aujourd'hui Est-ce que vous savez dire, bon, on n'a pas pensé à ça, au lieu de dire euh, bah oui, le Covid, l'usine, le machin... Euh... C'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, on avait il y avait une communication qui avait été faite, ça a été très problématique en interne, pas parce qu'on voulait mentir aux joueurs, hein, pas du tout. Mais il y a un moment donné, on a oublié, on a oublié nous, d'imprimer une planche de token dans le jeu mmh. Monumental. Donc c'est un oubli interne. Et il y avait cette terreur en interne de dire, mon Dieu, on va nous dire qu'on est des amateurs, on va nous dire qu'on qu est une bande de bras alors qu'on donnait toute notre vie enfin, Monumental, ça a été euh, toute notre vie à nous tous pendant le, le temps où il a été produit, en phase de pré-prod, produit et livré. C'était vraiment que ça. Et je lui ai dit, ben non, il faut être transparent. Il faut, il faut dire quand on fait des erreurs. Alors peut-être qu'on va se prendre des shitstorms énormes, mais il faut dire qu'on a oublié, c'est notre faute, on a oublié, et il n'y a pas cette planche de token additionnel, et on va le dire, et on va prendre une photo de cette planche en disant, ben ça, ça sera en plus dans votre carton. Vous étonnez pas, c'est parce qu'on avait oublié. Enfin, on avait oublié. Okay. Hein. Le PDF ne contenait pas, en l'occurrence, les, mmh. les tokens manquants. Et ça, mmh. je suis sûre, pour le coup, je suis sûre que les gens ont raison là-dessus. Et ce n'est pas du tout pour jeter la pierre à Fun force. Je sais combien on travaille énormément pour essayer d'améliorer au mieux le, le, la relation client, la relation joueur, la relation boutique en général. C'est qu'il faut qu'on... Voilà, je me suis un peu perdue dans ma explication, mais il faut qu'on dise les choses même quand on fait des erreurs. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'on a peur de se prendre des retours très violents Heureusement, cette communication qu'on a faite, elle nous a prouvé qu'au contraire, les gens étaient compatissants. Ils ont dit, ok, en fait, ça arrive, c'est cool que vous nous le disiez. Pour une fois, vous nous dites pourquoi il y a un, il y a un retard. En plus, c'était assorti d'un retard, forcément, du coup. Mmh, mmh. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, on a alors pêle-mêle, hein, pour dans, rester dans, dans le domaine de la communication, des messages, euh, des allégations que clairement moi je ne peux pas vérifier euh, en termes de SAV. Alors, je ne sais pas, tu vas peut-être nous dire si c'est vraiment toujours toi qui gères le SAV. Euh, on nous a on m'a parlé de censure de page Facebook avec des messages qui étaient effacés, y compris pour l'histoire d'Océan qui est arrivée en boutique avant d'arriver chez les backers. Euh, est-ce qu'il y a un problème de com chez Fenforge Est-ce qu'il euh, y a vraiment une tête qui pense et des gens qui communiquent selon une doctrine Ou est-ce que chacun fait comme il peut le matin, euh, s'il y a trop de messages, une si une mauvaise humeur, bah, j'envoie chier que... mmh, Non, on n'en voit, voit jamais chier. En l'occurrence, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont été euh, bannis de... La page, je crois que c'est uniquement la page Facebook Funforge parce que il y a une partie invisible en fait qui est assez difficile à gérer pour nous. C'est que ces gens, les personnes qui ont été bannies nous ont insultés en messages privés et après se, nous ont envoyé des messages, on va dire, plus lisibles pour la communauté. Pour ensuite dire ah les méchants ils nous ont banni. Sauf que moi j'ai reçu des messages assez terrifiants. Et ces personnes-là, du coup, remettant une couche sur les réseaux sociaux, en étant évidemment beaucoup plus lâches et beaucoup... Euh, comment dire Plus piquants, mais plus lâches, parce que finalement, il, ce qu'ils disaient en MP, ils n'étaient pas capables de le dire en, en, en public. On les a bannis. Parce qu'en fait, il a un moment donné, si on est chez soi, dans son salon, avec des amis, qu'on se fait insulter par quelqu'un, ben on va mettre cette personne à la porte. Nous, notre but, ce n'est pas de se faire, pardonne-moi pour l'expression, chier dessus. Ce n'est pas un truc mmh. qui nous plaît beaucoup, Surtout que les gens et les joueurs, moi je sais que les joueurs, ils sont, ils sont super cool, nous on est tous des joueurs, on les voit sur les salons, Les 99% des gens qui suivent les réseaux sociaux FunForge sont hyper cool, ils s'en foutent, soit ils postent pas, soit ils commentent pas, ils font des likes, et euh, ils font des commentaires sympas, et il y a des commentaires négatifs aussi, on y répond, on les supprime pas, on les supprime que, so que quand ce sont des personnes qui nous ont harcelés pour des raisons qui sont quand même assez hallucinantes, et j'ai pas reçu mon mon pion de remplacement de Tokaido, et ça fait deux jours que je vous ai écrit. Monsieur, vous m'avez écrit le samedi. C'est lundi matin, je prends en compte votre demande, bien sûr. Il y À un moment donné, je comprends une colère qui peut être exprimée, mais il faut aussi se rappeler que derrière, on n'est pas des community managers robots. On est des humains, on est des personnes, on veut faire notre boulot correctement, et quand on nous agresse sans même nous dire bonjour, c'est vrai que c'est assez, euh, assez rude. Est-ce que, avec du recul aujourd'hui, est-ce que vous en êtes pas, je dis vous parce que je ne je, voilà, je sais pas qui est derrière chaque mail, mais est-ce qu'on n'est pas une, dans une espèce de cercle vicieux finalement de la relation client, avec une forme dure chez vous, donc des réponses qui vont être aussi plus sèches ou moins bien perçues, et ça je l'ai expérimenté personnellement, même si mon cas ici n'a pas d'importance, euh, qui va déclencher plus d'agressivité par une espèce d'effet de, grégaire. Et, et, comment on casse ce cercle vicieux finalement cette... Je pense sincèrement qu'il faut... Du 109, je, je pense qu'au bout d'un moment, quand on est trop, euh, on a un passif trop difficile euh, à faire certaines choses, il faut que quelqu'un d'autre prenne les rênes de la, de la situation. En moi, je n'ai pas fait le SAV. Ben, ça dépend ce qu'on appelle le SAV, mais quand nos missions principales sont sans arrêt interrompues et par, par, des, par les réseaux sociaux, par du SAV, par des messages assez abrupts, c'est vrai que moi, je peux avoir tendance à être factuelle, assez sèche, même si je le regrette, alors que je peux être paradoxalement tout à fait l'inverse pour les relations presse avec les influenceurs, pour les sessions de jeux, les rencontres, les rencontres médias, les salons. Sur les salons, comme on est une petite équipe, c'est nous qui animons nous-mêmes les jeux, on n'a pas d'animateur, c'est nous. Donc les gens nous connaissent aussi, et tout le monde est super sympa. C'est vrai que le SAV, quand c'est la chose que tu fais, quand tu as un petit peu de temps et que tu ouvres tes messages et qu'ils sont très agressifs de base, tu peux en avoir quelques-uns qui sont sympas, tu en 5-6 qui sont agressifs, et au sixième, tu ne vas pas forcément être très agréable, tu vas te contenir pendant un certain temps, et puis ça va s'accumuler, et à la fin tu vas juste être un peu, oui, un peu, un peu froid peut-être, mais ce n'est pas une volonté d'être agressif avec les gens, les gens, moi, je, je les aime beaucoup, j'adore les joueurs, et le, le fait de passer par des, bah, des écrans, c'est clair qu'il n'y a pas l'humour, il n'y a pas le ton, il n'y a pas le faciès, il n'y a pas les expressions, donc clairement on peut mal le, le percevoir aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, une... j'ai peut-être eu cette... ce sentiment-là sur le repris de Monumental par moment, par touche, euh... est-ce que c'est le bon choix d'essayer d'insinuer, de... le mot peut-être un peu gros, mais euh... de se victimiser régulièrement euh... Est-ce qu'avec le recul, tu penses que c'est la bonne idée vis-à-vis d'une communauté qui, pour une partie, est déjà peut-être un peu déçue et estime qu'il euh, y a peut-être certains problèmes qui sont de votre faute euh... Est-ce que c'est vraiment le bon angle à prendre bah, Si on part du principe qu'il faut être transparent, à la fois pour dire ce qui ne va pas chez nous et à la fois pour euh, dire ce qu'on ressent et quelle est la situation. Je pense que c'est bien de se victimiser, je ne sais pas trop ce que tu veux dire par là, mais dans, dans le sens où on dit que c'est jamais notre faute. Euh, dans le sens, j'ai plus les mots là et j'aurais pu aller rechercher d'ailleurs l'update en question, mais euh, euh, en étalant un petit peu, passe-moi l'expression, les, les, les problèmes, hein, il nous arrive ça, euh, euh, ce matin je suis tombé dans l'escalier et ceci et cela, <rire> du coup aussi on est en retard euh, Est-ce que ça ne va pas irriter des gens qui, bon, finalement, se disent à un moment, euh, euh, c'est ce que j'ai ressenti, hein, qui disent, mais les gars, assumez-vous, euh, portez-vous, et, euh, et puis avancez, quoi. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'en plus vous traînez la patte quelque part Si, euh, sûrement. La seule solution pour moi là-dedans, -là c'est de communiquer au fur et à mesure et non pas d'attendre que tous les problèmes s'accumulent mmh. et ensuite de dire, il s'est passé ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Là, actuellement, on est sur des updates mensuels. Ça nous prend pas mal de temps, évidemment, à préparer en plus de nos missions. Mais peut être qu'il faudrait, euh, par exemple, exceptionnellement, quand il y a des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que parfois, y a des bonnes nouvelles et des choses qui se font plus vite que prévu. Et ça, c'est cool et qu'on les dise plus régulièrement, qu'on n'ait pas ouais. besoin d'attendre la fin du mois pour les mettre dans une update. Parce que si ça... pendant tout le mois, tu as eu plein de choses qui se sont passées, mais ce sont que des choses négatives à la fin. Toi-même, quand tu rédiges l'update, tu es, es un peu le bourdon en te disant mmh. ⁇ Ah, dis donc, il s'est passé ça, ah oui, il s'est passé ça, ça, ça, ça, ça ⁇ Chaud. À, à la fois chaud pour moi qui rédige et chaud pour les gens qui se disent ⁇ Eh, <rire> bah, pourquoi vous avez eu tous ces problèmes ?⁇ Je sais pas, vous auriez pu nous mmh. le dire avant. Et souvent, ça c'est un retour que, sur lequel je suis tout à fait d'accord avec les joueurs, c'est que, en fait, il faut qu'on leur dise davantage ce qui nous arrive au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de, de le faire, en fait. <rire> c'est juste une question de temps, c'est une question de ressources, une question de flux. Pour moi, c'est quelque chose qui revient souvent, j'y pense tout le temps. C'est comment gérer le flux, comment gérer tout ce flux de messages qu'on reçoit. Alors, paradoxalement, on, a, on utilise beaucoup le marketing, les campagnes de pub sur BGG, Dice Tower. On, on paye des influenceurs, comme beaucoup d'éditeurs, mais pour faire la, la promotion de nos jeux. Donc, on a une vitrine à l'international qui fait croire que Funforge est un gros éditeur et c'est le tout l'intérêt du marketing c'est de vendre du rêve, de vendre des produits de dire ah il y a ça qui est sorti il y a ça qui arrive etc et la réalité derrière le marketing et le problème c'est que actuellement on n'est pas du tout assez en lien avec la communauté et les joueurs par manque de temps et on ne leur dit pas qui sont les gens derrière tout ça c'est-à-dire une petite équipe ouais alors justement tiens c'est un... Très bonne transition par euh, le deuxième volet où on va parler prix, on va parler un petit peu euh, infrastructure, disons, euh, avec une espèce de question clé qui est est-ce qu'être petit est une excuse Et moi, il y a quelque chose qui me, qui me marque quand je lis ce genre, quand je lis ou quand j'entends du coup ce, ce genre de remarques c'est pourquoi à un moment ne pas euh, vouloir continuer à faire des projets qui sont. Euh, par certains points démesurés est-ce qu'il serait pas plus sage d'avoir des ambitions à la hauteur de ses moyens c'est à dire faire des bons jeux mais peut-être avec du matériel plus contenu ou euh... ah, est-ce que vraiment l'excuse de dire euh, oui mais moi je voulais être astronaute et euh, du coup ben tant pis si, euh, si c'est pas piloté et que je vois pas clair mais euh, je veux quand même le faire est-ce que c'est excuse forcément tout non mais ça c'est ta raison enfin, je pense que les gens ont raison c'est une, ques une question de Comment expliquer De philosophie. Chez Funforge, on travaille. Euh, enfin, notre métier, c'est pas juste notre métier, c'est notre vie. Et on, a, on est des grands rêveurs et on se dit, on a, on a vraiment envie de proposer ça. Ça, ce serait génial à implanter dans le jeu et on veut des figurines comme ça et on veut faire plus. Et en fait, on a un côté. Ouais, un côté naïf. Euh, L'ambition du naïf, c'est qu'on se dit on peut faire ça et il y a d'autres éditeurs qui ont fait ça et ça c'est une super idée. Et nous aussi on a envie d'être dans l'immersion, de proposer des illustrations cool avec des sculpteurs de figurines vraiment chouettes. Et on n'est pas raisonnable. Mmh. Voilà, en fait c'est ça. Parce que la question, oui, c'est est-ce que c'est viable à long terme Je pense à, alors il y a eu plusieurs exemples cités, il y a eu Monumental dont on a parlé. Euh, D'abord, petite question que j'ajoute moi est-ce que est-ce qu'on regrette aujourd'hui d'avoir fait deux versions, une version token et figurine, sachant que j'entends énormément d'éditeurs qui regrettent d'avoir, euh, souvent proposé deux versions, par exemple Meeple et figurine sur des sur des campagnes. Est-ce qu'avec le recul, c'était pas un peu suicidaire financièrement de garder laquelle des deux De proposer d'en proposer deux dans la même campagne. Alors. On voulait que chaque personne puisse s'y retrouver parce que dans nos cercles d'amis, cercles professionnels, il y a des gens qui préfèrent largement jouer avec des tokens et il y a des gens qui refusent et qui boycottent les jeux à figurines plastiques. Ce sont deux marchés et en même temps, nous, on aime bien les deux marchés. On localise beaucoup de jeux de gestion, de jeux plus traditionnels, plus Eurogames et il y a paradoxalement aussi le côté jeu triple A à figurines qu'on a envie de faire aussi. Et du coup, ces deux éditions, on se disait que c'était une un très bon compromis pour contenter les deux. Et puis, il y a une donnée qui n'est quand même pas anecdotique non plus, c'est la donnée du, du prix, du portefeuille, du pledge, de combien coûte un pledge avec figurine, c'est conséquent, et combien coûte un pledge sans figurine. C'est beaucoup plus abordable. En fait, le jeu est tellement bon. Quand nous, je ne dis pas ça parce que je, je travaille chez Funforce, c'est parce que vraiment, Monumental, nous, on y a joué. Enfin, c'est le jeu auquel je le plus joué dans ma vie, tous mes collègues aussi, on adore ce jeu, et on s'est dit, pro, si on propose que la version figurine, c'est dommage parce qu'en fait, ce jeu, il n'ira pas très loin façon de parler. Il touchera que les figurinistes, les gens qui ont des porte-monnaies assez conséquents et les autres, en fait, seront oubliés dans la bataille. Surtout que le jeu, à la base, ne devait pas être en boutique. On ouais. a décidé de garder les deux versions. C'était une catastrophe dans le sens où il y a très peu de gens qui ont pris la version token. C'est souvent ça, les hein. versions oui. ça... Meeple, c'est pareil. Hein. Donc ça, c'est une erreur de notre part. Et en même temps, c'était un retour qu'on nous avait beaucoup fait. Les joueurs nous ont dit, nous, on veut absolument jouer à Monumental, on veut des tokens, s'il vous plaît, essayez de nous faire une version token. Et on se dit, bah oui, puisque vis-à-vis -vis de tout ce que je t'ai dit, bah oui, évidemment, enfin, on ne va pas priver des gens euh, de Monumental juste parce qu'ils ne veulent pas de figurines ou parce qu'ils ne veulent pas claquer, euh, je ne sais plus combien coûtait le pledge. c'est ouais, <rire> celui que j'ai pris en plus, le, le token. Mais... Mais, euh... Il était beaucoup moins cher, c'est sûr. Ouais. Mais ah, est-ce oui. que, est que ça justifie, il euh, y a des gens plus... Euh... Plus observateurs que moi qui ont remarqué que le, le, le pledge de base d'un monumental avait bien augmenté entre la première euh, premier print et le deuxième print, le reprint euh, par la suite. Est-ce que c'est pour compenser justement le, le coût astronomique de, de, de créer deux versions ou est-ce que ça n'a rien à voir Non, il y a beaucoup de choses. C'est que, bah, en fait, on s'est rendu compte que ça coûtait beaucoup plus cher que prévu de, de, de, de, fait, de produire la version figurine. Ça n'a rien à voir avec la version token pour le coup. Et euh, c'est juste que, du coup, on a... On a réglé les prix en fonction de ça, de manière tout à fait raisonnable. Ce n'est pas pour, euh, pour voler les joueurs. Justement, le but même de la manœuvre d'avoir même ces deux éditions, c'était justement pour que beaucoup de gens puissent se procurer le jeu sans dépenser beaucoup. Par contre, la version token, clairement, pas rentable. Pas rentable, et on a fait l'erreur, parce que ça, c'était quand même une erreur, et on s'en est rendu compte, et on, on l'a dit pendant le reprint de Monumental, c'est quand on a fait le reprint, on n'a pas proposé la version token parce qu'il y avait eu tellement peu de gens qui avaient pris lors de la précédente campagne Kickstarter monumentale qu'on s'est dit, il faut produire minimum 1000 exemplaires de la version token pour que ça ne coûte pas un bras. Et si on a 150 personnes seulement qui prennent le jeu, qu'est-ce qu'on va faire du reste Donc on a lancé la campagne, évidemment les gens furieux, et je, on le comprend, et de façon rétrospective, on le comprend totalement. Les gens qui, ven, qui avaient baqué la campagne précédente et qui soudainement, veulent prendre la suite, donc la nouvelle extension, la deuxième extension African Empires, mais qu'elle n'est pas disponible en version token, ben ils étaient furieux. Je comprends. On a pris le jeu de base, on a pris la première extension, et la deuxième extension, on ne l'a pas en version token. Pas possible. Après, avec le recul, on s'est dit c'est pas possible. On se disait peut-être qu'il y avait tellement peu de gens qui avaient pris cette version-là lors de la précédente, que ça ne les gênerait pas de ne pas prendre la deuxième extension. Pour une raison ou une autre, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on a eu tort de faire ça complètement tort. Les gens se sont révoltés au lancement, ça a même pourri le lancement de Monumental Reprint African Empire, ce qui est la deuxième extension. Et ça nous a vraiment pourri le lancement. On a arrêté, on s'est dit, on a fâché des gens, on a pourri notre lancement, et en plus, on a remis l'édition token, et on a proposé l'édition token d'African Empire, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Par contre, le compromis, c'était que du coup, comme ça allait nous coûter une fortune, et que très peu de gens allaient prendre cette version token, ça en était sûr, et en fait... Là, les chiffres le prouvent, 360 personnes, c'est vraiment très peu. On se réserve le droit de distribuer Monumental en version token en boutique par la suite. Sinon, ce n'est financièrement pas rentable. Ce n'est pas ouais. possible. L'erreur venait de notre part, ça c'est sûr. Mmh. On va rester sur les, les questions un petit peu de, de gros sous. Il euh, y a une phrase qui a fait beaucoup réagir sur le, un update de Namiji. Suis-vous vous annonciez que vous aviez débloqué 200 000 dollars pour accélérer, amorcer ou, et ou accélérer la, la livraison d'un jeu qui ne bougeait plus. Euh, c'est annoncé, Alors ça fait un petit peu promesse électorale, justement, sans répercussion sur les backers. Donc c'est comme les baisses d'impôts. Euh, <rire> mais du coup, d'où ça sort Parce qu'on se dit, quand on voit ça, on se dit, mais en fait, Funforge a de l'argent, en fait. Ils sortent 200 000 comme ça. Non. Comment ça fonctionne Et, que, et comment, comment tu pensais que ça allait être perçu Comment on pensait que ça allait être perçu on n'en avait aucune idée. <rire> en fait, on s'est dit soit on prend le parti de demander de l'argent au baker, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a fait un certain nombre d'erreurs on a essayé de les corriger au fur et à mesure. On fait vraiment notre maximum on ne fait jamais, fait jamais nos actions pour blesser ou pour mécontenter les, nos clients. Enfin, ce n'est pas du tout le, le concept. En fait, cet argent, euh, il aurait dû être dépensé dans d'autres projets et l'argent ne pousse pas sur des arbres il est venu forcément de quelque part. Mais ça, ce sont des tambouilles internes à Funforge. Mais ils n'étaient pas là, ils n'existaient pas. En fait, ce n'était pas 200 000 dollars qu'on avait de côté au chaud, ces 200 000 dollars qui ont, qui ont rejoint Funforge. Et euh, enfin, pas 200 000 exactement, on avait un petit peu d'argent de côté, mais ça ne faisait pas 200 000 pour payer les factures de livraison et de logistique. Du coup, il y a des jeux, déjà première chose, des, choses, des jeux qu'on ne fera pas, qu'on n'a pas pu signer parce que du coup, on ne pouvait pas payer les productions. Et d'une autre part, euh, il voilà, y, y, y a des accords en interne qui ont fait que cet argent s'est implémenté chez Funforge. Mais l'argent ne pousse pas vraiment sur les arbres. Du coup, c'est vraiment. C'est pas qu'on. Comment dire C'est pas de l'argent qui existait et qui était bien au chaud. C'est juste ça que je voulais dire. Mmh. Et paradoxalement, quand on a annoncé ça, les gens ont dit Ah, vous auriez dû nous demander de l'argent. Mais ça, on sait très bien que c'est faux, parce que si on avait demandé aux gens de payer 15 ou. En l'occurrence, ça aurait été plutôt ouais, entre 15 et 20 dollars de plus par pledge. Ah, Évidemment, c'est hein. bah oui, énorme. Mmh. Les gens n'auraient pas été contents du tout. Et les quelques soutiens qu'on a eu en disant « Ah, oh, mais vous auriez dû nous demander de l'argent », c'est que la réalité aurait été tout autre en fait si on avait demandé de l'argent aux contributeurs. Et on ne pouvait pas faire ça. On est en retard. C'est notre responsabilité de, de, de livrer quoi qu'il arrive. Et c'est à nous de nous organiser en interne pour que ça soit fait. Déjà que le retard est assez conséquent pour qu'on puisse au moins ne pas mécontenter les gens qui ont cru en nous et qui ont soutenu le projet malgré tout. Et du coup, la boucle est bouclée finalement, et, et en arrivant à, au terme de ce segment, c'est à quel moment on arrête l'hémorragie, parce que là on voit bien, on semble entrevoir que euh, de par certaines décisions, certains problèmes aussi externes, tout ça n'est pas viable à long terme, c'est certain, euh, à quel moment on tire une ligne, on est bon voilà, tout ça on, on fait table rase, et à partir de maintenant on a une une gestion plus rationnelle, si, euh, si on peut le dire simplement Est-ce qu'à un moment on se dit ça ou est-ce qu'on continue dans le rêve, dans la naïveté, si je reprends tes mots, euh, jusqu'à ce qu'on aille dans le mur On ne peut pas aller dans le mur parce qu'on a la chance, bah, Funforge a la chance de faire pas mal de choses différentes. On fait de la distribution. On a aussi le jeu vidéo Tokaido qui est disponible sur euh, iOS, euh, bah, sur euh, toutes les plateformes euh, euh, tablettes, téléphones et sur Steam. Mmh. et euh, la distribution en boutique et les kickstarters. En fait, ce qui ne serait pas viable avec notre modèle et notre façon de travailler, ce serait par exemple de ne faire que du kickstarter. Nous, on n'est pas calibré actuellement pour faire que du kickstarter. Et ce n'est pas un peu Kickstarter qui essuie les plâtres, finalement pour euh... Non, non, non, pas du tout, parce que les deux sont mmh. intrin in intrinsèquement liés. En mmh. fait, on ne peut pas actuellement. FunForge, c'est vraiment tous ces pôles dont je t'ai parlé mmh. et on ne peut pas en retirer un, en fait, sinon tout s'écroule. Funforge, c'est vraiment l'ensemble de, de ces activités qui font qu'on est connu à l'international, qui font qu'on arrive à avoir des, des éditeurs partenaires qui nous font confiance, comme Roxley, Roxley Games, euh, Awaken Dreams, euh, Lookout Games. On a énormément de, de partenaires qui sont contents de travailler avec nous. On, là, on va travailler avec Far Cry, enfin, on travaille avec Ubisoft sur Far Cry, sur le spin-off, sur un spin-off plutôt. Et ces gens-là ne travailleraient pas avec nous s'ils ne croyaient pas en nous. Et ils ne travailleraient pas avec nous si on avait énormément de casseroles et que des casseroles, et si on n'était pas viable. Parce qu'évidemment, une licence, ça se paye, et ça se paye en avance. Donc ce qui n'est pas hein? viable, c'est de continuer à... Pardon, je t'ai coupé. Non, non, mais non, non c'est moi qui te coupe, je t'en prie, finis, finis, vas-y. on je disais, ce qui n'est pas viable, c'est... Enfin, je ne sais pas en fait si c'est pas viable, <rire> j'ai du mal. Parce que non, comme mais comment on comme casse, tu vois, cette espèce de... Euh... Il... il est évident, il n'est pas scientifiquement prouvé, mais moi je vous l'affirme, que... Si un éditeur fait une erreur, une boulette moyenne à grosse, tout ce qu'il fera derrière va être scruté sondé. Ouais. Jusqu'à maintenant, malheureusement, mais comme 99% des cas des jeux dans le monde, euh, vous n'avez pas fait de campagne parfaite, à quel moment on se dit, juste, pas forcément pour les investisseurs, pas forcément pour sauver la boîte parce qu'elle n'est pas en péril, on se dit, on tire une ligne, on fait un truc propre du début à la fin, ce qui est un petit peu... Euh, ce que Léo, quand il était à ta place, m'avait dit, c'est-à-dire à partir de Steam Watchers, on a tiré une ligne, on a dit maintenant on change tous les process et on fait un truc qui sera le plus carré possible. Est-ce que ça, c'est dans votre tête à un moment Mais c'est déjà carré. C'est ça qui est... En fait, il y a énormément de choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Moi, pour moi, l'axe d'amélioration énorme qui est possible, ça dépend vraiment d'un aspect financier aussi, c'est de nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe. Par exemple, pendant le confinement, il y a François qui nous a, reçu, qui nous a rejoint, qui est maintenant le responsable de production. Euh, pour euh, appuyer du coup Philippe Nourat, qui est le gérant du coup, fondateur et directeur artistique de Funforge, François, je suis persuadée qu'on n'a jamais travaillé sur un, projet, un nouveau projet. Il est arrivé en cours de route. Depuis qu'il est arrivé, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, qui vont plus vite parce qu'on a une personne de plus. Et je suis mmh. persuadée que ça fera la différence pour les prochaines, euh, pour les prochaines campagnes et qu'on apprend au fur et à mesure, évidemment, de nos erreurs passées. Là, il y a Antoine, donc, du coup, qui a rejoint FunForge pour faire le community management, et puis par la suite faire des émissions Twitch avec moi quand j'aurai un petit peu de temps. Mais lui, il va vraiment se concentrer sur euh, améliorer cet axe-là de la communication FunForge, parce qu'il y a beaucoup à faire, parce que c'est voilà, juste un manque humain au bout d'un moment. Ce n'est pas une question de process, parce qu'en fait, quand les gens travaillent bien ensemble et qu'il y a une fluidité de relationnel, ça se passe bien. Les process, ça peut être trop... Euh, Trop, trop figé, en fait, ça ne correspond pas en tout cas à, à la taille d'une boîte comme Funforge. On est 14 salariés. Les process, c'est pour des grosses boîtes. On, on connaît tous nos métiers, on sait comment avancer, on sait à qui faire les feedbacks, on sait à qui demander euh, telle ou telle question. On, sait, on, on communique, on est tous les uns à côté des autres dans un bureau. On se lève, on va demander à Claude, on va demander à Gerson, on va demander à Thomas ce qu'il en est. On n'a pas besoin de process, on a besoin de personne. Mmh. Alors, du coup, pour conclure cette partie et commencer à prendre un petit peu de recul sur tout ça euh, je pense qu'il y a une partie des gens en tout cas qui, ont, qui ont participé à cet appel à témoin qui vont, qui vont scruter tes réponses avec attention aujourd'hui alors sans préjuger de leur bonne ou de leur mauvaise foi c'est pas la question qu'est-ce que tu as envie de dire à, euh, voilà au backer qui a participé euh, qui m'a envoyé un témoignage et qui estime que euh, il s'est fait envoyer bouler quand il a fait une demande de sav, euh, que la communica communication était sèche n'était pas respectueuse quelqu'un qui serait déçu de tout ça sans être nécessairement déçu des jeux parce que ce n'est pas vraiment le problème chez vous. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire là directement les yeux dans les yeux bah, Déjà que je suis désolée parce qu'une réponse sèche, euh, il est probable qu'avec toutes les réponses qu'on donne tous les jours, il est probable que certaines soient très sèches. J'en suis désolée. Enfin, en tout cas, je ne sais pas de quelle réponse euh, il s'agit, mais le but, ce n'est pas du tout d'envoyer qui que ce soit bouler. Hein, c'est vraiment euh, d'essayer de répondre le plus rapidement possible. Et puis après, c'est vrai que quand on nous relance sur un sujet alors qu'on a dit non, il peut y avoir une forme d'énervement peut-être, mais je ne pense pas qu'on qu ait été particulièrement, enfin qu'on ait, qu ait été agressif. En tout cas, j'espère qu'on n'est pas agressif, parce que quand je lis mes messages, j'ai pas du tout l'impression que c'est le cas, et aucune personne de, de l'équipe n'a l'impression que c'est le cas. Ce qui est sûr, c'est que comme on est une petite équipe, on fait beaucoup de playtests en interne qui interrompent beaucoup aussi nos missions au quotidien, et que parfois, on, voilà, on accumule du retard sur du SAV. Et on, franchement, j'en suis désolé. Je sais qu'il y a des gens parfois qui attendent deux semaines leur, euh, leur élément, leur euh, replacement part. Euh, et franchement, je suis désolée, on pourrait être plus rapide, on est juste encore trop petit, on va essayer d'améliorer ça. Franchement, c'est pas pour lui jeter des fleurs, mais depuis qu'Antoine est arrivé, je vois la différence. Mathilde a toujours hyper bien travaillé, toujours hyper carré. Euh, tous les influenceurs ont toujours trouvé qu'elle était top dans le suivi. On, euh, voilà Il y a tel jeu qui, qui va être expédié, voici la Dropbox avec les visuels, n'hésite pas si tu as des questions, etc. Mais Antoine, il, a... il s'occupe du SAV. Du coup, il a repris cette partie là. De tout ce que je vois, parce que je vois tous ces emails en copie, forcément, pour vérifier que tout se passe bien, il est top. Donc, je suis persuadée que si vous envoyez un mail à sav.fr, ce sera probablement plus rapide qu'avant. Ce sera à eux aussi de, de tourner la page du coup de cette, de cette période. C'est ça. Alors, on va prendre un tout petit peu de recul. Du coup, je me permets quand même de te poser une question qui, pour euh, qui coup, n'est pas liée funforge il euh, y a beaucoup de backers de plus en plus, une espèce de mouvement, et même certains influenceurs, puisque Martin de la Société des jeux m'en parlait dans un podcast récemment, qui disent que quelque part, si je prends un raccourci, euh, vous, éditeur en général, euh, qui faites entre autres de la boutique, euh, vous n'avez rien à faire sur Kickstarter, parce que cette, euh, oh. cette notion de précommande euh, sert juste à augmenter les marges. Là, là-dessus, d'ailleurs, Martin, qui bosse des deux côtés du spectre, était assez affirmatif. Et euh, avec l'explosion des coûts aujourd'hui des taxes de la TVA encore plus en Europe, euh, finalement, contrairement à avant sur Kickstarter, on n'a pas plus euh, pour le même prix, ou même parfois on a moins pour plus cher. Est-ce que, à ton sens, et encore une fois sans parler de Funforge, mais en général, est-ce que c'est viable à long terme aussi cette stratégie-là, c'est-à-dire de faire une espèce de précommande où la plupart du temps, ou souvent, les éditeurs derrière vont proposer quasiment la même chose en boutique, à un prix qui sera du coup euh, extrêmement compétitif alors ça, oui, c'est quelque chose que Martin a très bien identifié, euh, à qui j'envoie des jeux d'ailleurs par ailleurs, et qui est très sympa. Il euh, y a cette problématique-là. Nous, on aimerait essayer de, de contourner un peu le souci en ne proposant par exemple en boutique que des versions, euh, comment dire, qui ne soient pas les versions euh, Kickstarter exclusives. Donc certes, elles sont, et en plus, elles sont fatalement normalement plus chères en boutique que sur Kickstarter. Nous, on veut garder et un modèle où Kickstarter propose une édition Wahoo, et les, la version boutique est Wahoo aussi, mais elle n'est pas la version Kickstarter. Alors du coup, si on veut vraiment.. Euh, je vais me faire l'avocat du diable, hein, je suis là pour ça. Euh, <rire> Est-ce que tu t'exposes pas du coup à l'autre partie de la communauté qui va dire, de toute façon, ils ont vous des brouettes pour vendre sur Kickstarter, et c'est ni écologique ni vraiment rationnel, parce que tout ne va pas forcément sortir dans le jeu, tu vois, les 14 modules et les 36 machins oh, Je sais pas. Ça te parle moins cette, parle cet argument-là Ça me parle ouais. moins parce que, ouais, je... la, la, la... comme moi-même je suis, je bac pas mal de projets, j'arrive pas à avoir ce raisonnement-là. Hmm. Je me dis que quelqu'un qui a envie d'aller en boutique, enfin je sais pas, ouais non j'arrive pas trop à. Ou alors il faudrait reformuler la question parce que du coup j'arrive ouais, pas trop. À... <rire> <rire> <rire> um... Si tu veux, il y, y a une partie des backers les, les plus anciens, je pense, qui ont connu l'époque où euh, tu backais un jeu. Quasiment tel quel, sans euh, 50 extensions derrière. Et puis tu disais, j'ai fait une bonne affaire, j'ai eu un petit peu moins cher ou j'ai eu un petit peu plus pour, euh, pour le même prix. Euh, et aujourd'hui, il y a une sensation que certains éditeurs, je ne veux pas de nom à, à citer, rajoutent artificiellement des choses pour dire prenez-le maintenant, n'attendez pas à la boutique. Mais mm. ces choses-là, finalement, vont pas forcément sortir, vont pas forcément être utiles, ou parfois même, c'est une accusation, c'est pas un fait, euh, sont amputés du jeu, du jeu pour en faire une espèce d'addon. Mm. Après ça, ça dépend vraiment de, de la façon de faire de l'éditeur. C'est un... pas la vôtre, c'est ça que tu me dis Non, non, non, du tout, c'est pas ça que je dis. C'est que, mm. en fait, on ne peut pas avoir une réponse générique là-dessus. Ouais. C'est que chaque éditeur, moi j'ai l'impression, pour suivre énormément tous les projets, chaque éditeur fait très différemment. Par contre, il y a mm. une tendance, c'est que maintenant, euh, on a de moins en moins de pledges, moins en moins d'addons, d'addons qui sont conséquents, hein, d'addons qui font le prix du, de la, de la boîte ouais. de base, parce qu'en en fait, ça n'a plus aucun sens. Moi, récemment, je ne dirais pas... Euh, j'adore, en plus, j'adore. J'ai reçu, euh, reçu un pledge. <rire> et rien qu'avec toutes les extensions, euh, ça, ça prenait euh, la place d'un meuble c est, c est, c est, En fait, on sait qu'on ne va pas y jouer. C'est triste, mais tu sais que tu vas jouer au jeu de base, au jeu de base, au jeu de base, au jeu de base. Est-ce que tu as besoin des quatre extensions, cinq extensions énormes, monstrueuses en plus Qui a été l'argument marketing pour de la campagne au moment où elle a été lancée Ça, c'est vrai oui, les gens n'ont plus envie de faire ça. Ils n'ont plus envie de faire ça, mais par contre, ils ont encore envie de connaître le sensation « je prends mon bol de pop-corn, je me mets devant la page, la page KS, je regarde ce qui se passe, je regarde les stretch goals, etc. » Finalement, le Kickstarter, ouais. ça reste un divertissement que tu, auquel tu participes aussi. C'est aussi de l'entertainment pur et dur. C'est qu'au-delà du produit, en fait, tu participes à quelque chose de, de vivant, de, de stimulant. Et, pour moi, on ne peut pas raisonner en termes de prix euh, là-dessus d'un joueur artificiel. Bon, après, on me reproche plus souvent d'être du côté des éditeurs que que du côté des joueurs. En tout cas, c'est partie des clichés euh, ah bon ah des je... Que, desquels je suis affublé assez assez régulièrement par certains, oui. euh, parce que je, je revendique qu au fait. Enfin, je reconnais aussi le fait qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se plaignent d'une, qui se plaignent, en tout cas, qui qui remarque une forme de toxicité d'une partie de la communauté, pas toute bien, bien évidemment, et on en vient quand même à se demander si on n'est pas aujourd'hui un système, alors c'est vraiment le mot de la journée, euh, un système non viable, c'est-à-dire que les prix augmentent, pas du fait des éditeurs pour le coup, donc il faut faire plus de promesses, qu'on n'arrive pas à tenir, ou alors on vend des choses dont les gens n'ont pas besoin, donc les attentes sont trop hautes et du coup elles sont déçues, et on arrive à, un, encore une fois, un cercle vicieux. Euh, est-ce que tu le vois aussi comme ça, ou est-ce qu'on est qu n'en fait pas tous trop finalement Et tu parlais de vendre du rêve, c'est aussi un petit peu ce que je fais, ce qu'on fait tous quand on est sur YouTube. Euh, Est-ce qu'on n'est pas sur une bulle spéculative du rêve finalement qui menace d'éclater un moment Alors, c'est ce qu'on entend depuis des années, mais paradoxalement, c'est comme moi j'entends beaucoup euh, on ne veut plus de plastique, on ne veut plus de figurines plastiques, mmh. on veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus de jeux plastiques, hors de question, les figurines ça pollue, c'est très mauvais pour l'écologie et la planète. Mais les projets qui bombent sur Kickstarter, qui font des millions, des dizaines de millions, ce sont des jeux à figurines avec des stretch goals à gogo, -go avec des centaines de figurines. Donc il y, y a le côté très. Comment dire euh, Schizophrène. Ah, schizophrène hein. de, ouais, ouais. De, en fait, on voudrait, et je pense que c'est un peu pareil pour même un individu, c'est qu'on se voit tel qu'on... On parle de soi tel qu'on aimerait être, mais en fait, il y a ce qu'on est et ce qu'on aimerait être. Et en fait, ce que les gens aimeraient actuellement, je pense, c'est de donner moins d'argent à des projets Kickstarter qui sont absolument oufissimes et monstrueux, et prendre plutôt des jeux qui sont accessibles en boutique et qui sont là Il suffit de descendre en boutique, tu as déjà un milliard de jeux. Sauf que tu pas envie de ce que tu peux avoir tout de suite. C'est eux. Te... Ouais, oui, oui, bien sûr. C'est ouais. assez... Et... assez horrible. Tu as envie du truc que tu peux pas avoir. Pas tout de suite. Tu as envie d'y participer. Donc Et pour aller une ouais. fois n'est pas coutume dans ton sens, il y a des gens qui vont t'affirmer avec beaucoup de sérieux qu'ils euh, sont obligés par les éditeurs d'acheter parce que euh, les éditeurs profitent du FOMO, ou de cette, oh. ce complétionnisme-là. Il y a des gens qui te disent littéralement qu'ils se sentent obligés, qu'ils n'ont pas le choix. Euh, ce qui, bon, après pose d'autres questions sur notre façon de consommer, ce serait un petit peu trop long. Et je voudrais te poser une phrase euh, qui du coup devient complètement, euh, un petit peu en retard du coup, j'aurais dû tout, tout, tout, <rire> te poser tout à l'heure, euh, une phrase très intéressante de Bono en justement de la boîte de jeux uh -huh. euh, qu'a dit sur, euh, sur un réseau social que Kickstarter avait créé ce mythe de, de, de la co-construction d'un jeu entre l'éditeur et le, et le backer, alors qu'en fait, et ce sont ces mots, personne n'a envie ni besoin de ça. Euh, du coup, t'es en désaccord alors non, lui il avait l'air de dire qu'il le subissait plus qu'autre chose et que le, le backer en général était souvent frustré du résultat. Alors, co-construire un jeu, ça c'est clairement c'est on propose pas ça aux gens, hein. c'est euh, participer à la publication et à la façon dont le produit va à quoi va ressembler le produit au final et participer au stretch goal éventuel par exemple à implémenter des stretch goals qui sont des idées de gens qui ont posté sur le, le fil de commentaires. Ça c'est une bonne idée par contre Clairement, on ne va pas changer l'intégralité du jeu parce que des gens nous, nous le demandent. On a quand même des, des positions. Par contre, il y a quelques, quelques ajouts qui peuvent être faits. Évidemment, un éditeur il n'a pas envie qu'on lui dise « Ah, ton jeu est moche » ou « Ta figurine est rouge, je voulais qu'elle soit bleue. Il faudrait changer ça, il faudrait changer ci. » Personne, et ça je suis d'accord avec lui, personne n'a envie de ça. Par contre, dans un monde idéal, et peut-être encore dans le grand monde des naïfs, on a envie que ce soit qu'il qu y ait des idées, qu'on puisse échanger en se disant bah, « ça, c'est pas possible ». Mais par contre, cette autre idée, elle est géniale. Et en général, ce qui se passe, c'est quand on dit à quelqu'un que ce n'est pas possible, il va se braquer, il va penser qu'on trouve que son idée est nulle, alors que c'est pas ça. C'est juste qu'à un moment donné, il faut garder une consistance, il faut garder des grandes lignes directrices. Sinon, tu peux vite arriver à faire un jeu qui ne ressemble plus à rien. Qui, qui, qui est trop éloigné du projet initial que l'auteur aura honte même de nommer parce qu'il se dira « mais attends, mais c'est pas du tout le jeu que j'avais proposé de faire, qu'est-ce que vous faites ?» Donc il faut essayer de… En fait, il faut poser des limites. Pour moi, c'est vraiment… Tu poses ton cadre et puis tu peux faire évoluer certaines choses autour du cadre ou, ou implémenter des choses dans le cadre, mais il faut que ce soit bien, il faut que ce soit pertinent, que ce soit en cohérence avec le reste du projet. Par contre, clairement… Euh... Quand il y a des personnes qui nous disent, il faut changer ça, ça, ça, ou pourquoi vous n'avez pas pensé à mettre ça, pourquoi vous avez fait ça au lieu de ça, personne n'a envie, personne ne veut entendre ça. On a travaillé tellement longtemps sur un projet, évidemment qu'au début, on est là, ah, parce qu'on trouve que c'est cool comme ça, mais en tout cas, on va y réfléchir. Mais... Donc il faut savoir tracer une limite. pour C'est ça, il faut tracer soir. une limite. La limite, il est... mmh. y en a une, parce que sinon, ton projet ressemblerait vraiment plus à rien. Pour le coup, on a déjà eu des, des échanges assez costauds avec des gens, qui nous disait vous devriez faire ça et si vous ne faites pas ça, vous êtes un mauvais éditeur et je ne suis pas éditeur, mais je sais qu'il faudrait faire ça. D'ailleurs, tel autre éditeur a fait ça. Pourquoi vous ne le faites pas bah Parce qu'on n'est pas cet autre éditeur. Chacun a sa ligne. Chacun fait ce qu'il veut. Et si tu Il ne veux pas un... en y participer, tu peux te... C'est triste à dire, mais si quelque chose ne m'intéresse pas dans un magasin, moi, je ne vais pas demander à la personne de changer son produit. Il ne m'intéresse pas. Je passe mon chemin. Il y a des alors tu, tu m'obliges à te relancer là dessus parce que j'ai eu quelques messages qui euh... Euh, vous avez été comparé, entre autres, dans, dans mon appel à témoins, à, à Asynchron. Euh, est-ce que tu assumes le côté euh, « Funforce, tu l'aimes ou tu la quittes » quelque part c euh, Si tu n'es pas content, on va voir ailleurs. Est-ce que ça, c'est un truc que vous assumez bien Et est-ce que c'est est un, un discours où... qui se tient C'est quelque chose qu'on a dit pendant longtemps et qui est complètement à côté de la plaque. Mmh. C'est juste qu'il y avait, je me rappelle très bien de cette période-là, il y avait eu un épuisement en général, il y avait euh, beaucoup de choses. De toute façon, en général, hein, les commentaires et le ton... Euh, que tu peux avoir en répondant à des questions, ou en répondant à des attaques, qui dépend aussi de la situation et du contexte actuel. Et il y a un moment donné où il y avait des gens, ce sont des réponses qu'on a faites à des gens qui nous ont harcelés, pas harcelés dans le sens négatif, il ne faut pas le prendre négativement, c'est quand on nous a reposé systématiquement les mêmes questions sans accepter nos réponses, sans accepter qu'on ne veuille pas changer de position là-dessus. Ces personnes-là revenaient constamment. On avait déjà donné notre réponse et donc du coup, c'était on écoute, de toute façon, les choses sont ainsi. Si ça ne te plaît pas, je crains qu'en fait, tu ne puisses pas être satisfait par notre projet, ni par la boîte, ni par le jeu. Il y a une limite, c'est qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus passer ton temps à répondre toujours aux mêmes personnes qui te demandent constamment d'être qui tu n'es pas. Mmh. Et en fait, on ne peut pas être la personne que l'autre souhaite qu'on soit. C'est trop compliqué. Il y a des milliers de bakers, on peut pas. Voilà, okay. bon, mais, mais ce pas une bonne réponse. C'était pas du tout. D'accord. Bah, il y a peut-être des gens qui ont besoin de l'entendre ça justement. Ah oui, oui, ouais. mmh. C'est vrai que ça veut dire un peu euh, passe la porte et ne reviens pas. Mmh. C'est pas du tout le principe. Le jeu, c'est pour se retrouver autour d'une table. C'est ce qu'on fait euh, tout le temps. Euh. D'ailleurs, j'aimerais bien que les personnes dans mon rêve le plus le plus fou, <rire> il y aurait plein de tables et en fait, euh, sur une semaine, on rencontrerait toutes les personnes en fait à qui on a fait du tort sans le vouloir ou qui n'ont été mécontents mmh. juste pour se rencontrer et voir qu'en fait, euh, ça se passe bien. Ça s'organise, hein, il, il, il faut se lancer, il faut se lancer. On va garder quelques minutes pour parler de Far Cry Beyond. Au moment où on enregistre cette vidéo, la campagne n'a pas commencé. Elle commence dans quelques jours. Euh, alors, brièvement peut être. Euh, Qu'est ce que c'est pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, qui seraient passé entre les gouttes Alors Far Cry, déjà, il y a une chose importante, parce que c'est une question qui est souvent revenue sur les réseaux sociaux. Far Cry Beyond, c'est un spin off. Ce n'est pas une adaptation de l'un des jeux vidéo d'Ubisoft. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont accepté de travailler avec nous. Ils ont dit, on aimerait bien quelque chose de nouveau, on ne veut pas une adaptation, ne serait-ce que par rapport à des process internes, ça va être très long de faire valider tous les arts. Et euh, on, on veut vraiment sortir de l'idée d'un jeu à licence qui soit simplement une copie d'un jeu vidéo. Parce qu'ils ont dit, on a peur que les gens s'imaginent que comme c'est un jeu de plateau à licence, ça puisse être mauvais, parce, parce qu'on aura payé pour une licence et parce que ça va faire venir du monde. Mmh. Donc... Philippe avait eu des échanges avec, euh, en interne avec Ubisoft, et euh, ce qui a plu à Ubisoft, c'est que ce soit une histoire complètement différente. C'est vraiment un spin-off, ça se passe en 1984, le 3 janvier si je ne me trompe pas, et en fait, tu as une pluie de météorites qui arrive, et en fait, tu as des héros qui sont des cascadeurs sur un film d'action, qui vont se retrouver là, euh, en plein milieu de, de choses qu'ils n'étaient pas censées connaître, et qui vont se retrouver embarqués dans une aventure. Donc c'est un jeu de 1 à 4 coopératif, et c'est un open world. Donc vraiment... On avait dit pendant un temps que c'était un legacy pour l'aspect narratif, l'aspect le... évolutif, mais en réalité, le cœur du, du jeu, c'est vraiment un open world. Tu auras une carte au début, et en fait, tu as des points, as des, points euh, des lieux, et tu décides où tu vas avec ta bande. Et tu choisis vraiment où tu vas sur la carte, sur les points de ta carte. Il y a des niveaux, donc euh, si tu n'es pas hyper bien stuffé, parce qu'il y a une grosse dimension loot et craft, bah, du coup, tu tu vas te prendre une grosse, une grosse fessée, mais tu vas où tu veux. C'est vraiment l'open world, tu peux suivre la trame narrative principale, mais il y a des quêtes annexes, comme dans un jeu vidéo, où tu peux aller pour aller voir ce qui s'y trouve, en fait, tout simplement. Donc ça, ça fait partie des. ce que c'était ma question suivante, qu'est-ce qui différencie justement ce Far Cry Beyond de, de tous les dungeon crawlers vaguement narratifs, avec ou sans licence plaquée d'ailleurs, comme il en sort maintenant tous les mois. Oui. Euh, alors, qu'est-ce qui, justement, qu'est-ce qui fait ça qu'il est unique, qu il y a cet aspect open world d'accord Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit bah Alors, il euh, y a quand même. Donc, il y a l'open world, mais il y a aussi l'aspect euh, legacy, c'est peut-être pas le terme qu'on aurait dû utiliser, mais qui est quand même mmh. pertinent parce que tu as, as des enveloppes scellées en fait, que tu vas ouvrir à certains moments, mais pas forcément au, au fur et à mesure de ta progression, c'est quand tu vas retourner dans un lieu que tu as déjà visité. En fait, c'est assez. Comment dire Ce sont des surprises. Des choses qui vont se aller à l'histoire comme des événements qui vont arriver, et euh, mais tu vas pas systématiquement lors d'une partie ouvrir des enveloppes. Ça va vraiment dépendre de ce que tu fais, de, où, où ton groupe va aller et euh, de quel choix tu fais pour tes prochaines parties. Donc c'est beaucoup... pas, pas na... enfin, comment dire, c'est pas c'est pas linéaire. C'est ça que je voulais dire. Et en, et en volume de lecture, finalement, on est, on est, quoi on est plus sur du Gloomhaven, sur du Sleeping Gods, il y, a, on, il y a beaucoup de textes à lire ou c'est juste des petits événements par-ci par-là On situe où à peu près Alors en termes de mise en ambiance, tu as des textes assez conséquents pour vraiment se rapprocher d'un aspect role-play, un aspect jeu de rôle euh, où tu t'imagines vraiment la personnalité des personnages. Tu prends ton perso et en fait rien qu'en lisant certains textes, tu sais que c'est la badass de l'histoire ou qu'elle est un peu fragile intérieurement ou que et que lui, bah, du coup, c'est une tête brûlée, mais en fait, euh, il lui arrivait des, des trucs pas cool dans sa vie. Mais t'as pas, as pas euh, des kilomètres de texte pendant la partie, parce qu'en fait, tu as l'aspect narratif de mise en ambiance par la lecture de textes assez conséquents, qui rappellent euh, les films d'action, enfin, tu verras sur la page XRT, mais c'est assez chouette. Mais en termes de gameplay, c'est très nerveux. Tous les joueurs jouent en fait, de manière simultanée, et ce sont des cartes avec des textes très courts qui te permettent de faire des actions rapides, et tout le monde va jouer en même temps pour essayer de se débarrasser des ennemis et d'atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Donc l'histoire est hyper importante pour nous, c'est vraiment un truc qu'on a super bien travaillé. Par contre, ça reste un jeu nerveux et un jeu dans lequel tu as envie d'avancer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer sur, les, sur, le, sur, le, sur le reste du continent américain. Donc on va plus loin que juste désinguer des, ah oui, oui. des types ouais. C'est ce que les gens ont perçu au début parce qu'on a fait beaucoup de démos et l'idée c'était de faire jouer les gens, donc forcément sur SN, sur Cannes, sur, euh, sur les démos qu'on a pu faire en soirée, on a très peu de temps, même si on a toujours lu les, les textes d'ambiance pour euh, montrer un peu où ça se situait, euh, d'où viennent les personnages et où, où est-ce que ça va se passer. C'est un gameplay nerveux. Voilà. Mais on veut que l'histoire soit absolument officielle, et d'ailleurs l'histoire s'inscrit dans tout un ensemble, que je ne vais pas spoiler. <rire> Mais euh, c'est vraiment très chouette. Et c'est deux styles qui sont très différents et qui en même temps font passer le, le jeu, le style de la dans une catégorie narrative un peu plus respectable, si je puis, si je puis dire. C'est qu'il y, y, a, y a certes de l'action, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une vraie mmh. histoire et tu as envie de, de connaître tous les embranchements de cette histoire. Il y a deux questions que je me posais euh, à titre personnel pour, quand j'ai découvert un petit peu tout ça. Euh, D'abord, c'est comment vous allez le positionner, ce jeu-là euh, j'ai des gens qui l'ont testé euh, je crois que c'était au Fige mmh. euh, et qui, qui sont des fans du jeu vidéo et qui retrouvaient pas du tout les codes graphiques qui m'ont dit mais du coup en fait c'est pas Far Cry J'ai pas... et d'autres qui n'ont peut-être pas joué à Far Cry et qui du coup n'auront pas certaines références euh, où est-ce que vous vous positionnez comment vous allez entre guillemets vendre ce jeu là à deux populations assez différentes ouais mais c'est clairement ils ont raison hein. pas du tout, ça ne ressemble pas du tout euh, visuellement au précédent Far Cry le but c'était pas du tout de faire ça c'était de garder euh, l'idée euh, open world de la licence Far Cry donc là c'est ce qu'on mmh. a fait des personnages euh, qui sont pas du coup tout, pas du tout dans les stéréotypes de beauté ou de ou de comment dire de, de personnalité stable ce sont des gens plutôt euh, assez en marge euh, atypiques mmh. avec des caractères très tranchés et euh, ce qui fait bah, du coup toute l'ADN de Far Cry aussi de toute la licence de jeux vidéo c'est le méchant emblématique et du coup dans Far Cry Beyond il y a un méchant emblématique qui est au cœur de l'histoire et, euh, et, et du coup, euh, oui, je comprends que les gens soient étonnés au départ par la direction artistique, mais c'est totalement voulu et c'est totalement validé et approuvé par Ubisoft, c'est qu'ils voulaient justement un truc très différent, euh, mmh. qui puisse être un peu une édition collector de leur série de jeux, vid de jeux vidéo, avec un produit unique, mais qui reprennent l'ADN de leur licence de jeu vidéo. Sans être une copie, parce qu'ils ne voulaient surtout pas une copie, une adaptation avec des mécaniques bêtes et méchantes de tir. Ça, ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas. Mmh, <rire> ça, tombe, okay. ça tombe bien, parce que c'était pas ce qu'on aurait. On n'aurait pas voulu le faire, en fait, si ça avait été une adaptation pure et dure. En fait, il faut que ce soit fun. Et euh, Philippe, du coup, qui fait la direction artistique, s'est dit... On part dans les années 80, on va faire un truc vraiment hyper coloré, hyper saturé au niveau des couleurs, on va se faire plaisir. Parce que mine de mmh. rien, ça reste, le principe, ça reste de se faire plaisir aussi. Donc on est sur quelque chose qui va être non linéaire, mais comme j'imagine une sorte de fil rouge, de, de scénario qui il va mener à... Il y aura effectivement un fil rouge dont tu peux un peu te distancer pour aller voir d'autres lieux, comme je disais, avec des quêtes des points d'intérêt, euh, dans lesquels tu vas... J'essaie de ne pas trop en dire, mais... En fait, dans ta progression, tu vas... tu vas avoir du loot, tu vas avoir des compagnons, tu, tu vas avoir des... Comment dire J'ai des... oublié des... de révéler quelque <rire> chose dans cette émission. Tout le monde l'a fait avant toi. Tout le monde l'a fait avant moi. Oui. Ouais, je ne peux pas trop en dire non plus. Non, mais... Euh... Du coup, je me suis perdue. <rire> Après, c'était... Tu vois, si, si je veux résumer pour conclure là-dessus, c'était... Euh... Pourquoi ce jeu-là s'appelle Far Cry et eh bien, non pas... Euh... Euh, les cascadeurs de. de... Enfin, la... qu Qu'est-ce qui fait que c'est Far Cry tu vois Qu'est-ce qui fait que c'est Far Cry C'est vraiment euh, l'ADN de ce que je t'ai dit, le méchant emblématique, le côté nerveux et le côté open world. Et okay. pourquoi Far Cry Pourquoi cette licence et pas une autre C'est pas par hasard, hein, parce qu'il y a un milliard de licences, c'est qu'on est très fan des jeux vidéo. Et okay. moi, j'ai travaillé chez Ubisoft à la période où Far Cry 3 était sorti. Donc, euh, et puis, mes collègues jouent, jouent aux jeux vidéo certains sont moins bons que d'autres. On a tous nos préférés, on a tous nos méchants emblématiques. Mais euh, Far Cry Beyond, ça, ça, ça garde, on va dire, les, les grandes lignes de ce qui fait la licence. Après, visuellement, en fait, la seule chose qui différencie Far Cry Beyond des licences de jeux vidéo Far Cry, c'est la direction artistique où les gens ne s'y retrouvent pas forcément puisqu'ils trouvent que c'est très différent. Mmh. Ou alors, ils le comparent à Blood Dragon, Blood Dragon. Mmh. le DLC, qui lui aussi est très différent du reste des jeux vidéo et qui pourtant est un Far Cry quand même. Mmh. Ouais. Donc là, le principe, c'était de garder ça. C'était de garder... Et... Du coup tu le situes où Alors, euh, On ne va pas dire que c'est un jeu expert j'imagine, après c'est pas non plus forcément un jeu familial, il y a quand même quelques mécaniques à, à maîtriser. Où est-ce que tu le places C'est un améritrage beaucoup de gens l'ont de prime abord par son matériel et par son accessibilité en termes de mécanique, l'ont comparé à euh, Zombicide, même si c'est très mmh. différent. Ouais. C'est pour dire que par exemple Zombicide est un jeu qu'on qualifierait spontanément d'expert, mais qui en fait est expert parce que le matos est impressionnant. En termes de mécanique, il est loin, il n'est pas du tout expert, il est plutôt mmh. un euh, light. Et euh, dans Far Cry Beyond, ce qu'on a révélé lors des démos, c'est uniquement les corps mécaniques. Le but, c'est que quand on révèle la, la, page, la page Kickstarter, c'est qu'en fait, les gens se rendent compte qu'il y a énormément de mécaniques supplémentaires qui te permettent d'avancer dans de, et de développer l'aspect narratif et l'aspect plus, l'aspect à la fois action et, et narratif. <rire> Alors, mais, qui... pour, mais pour résumer, c'est une heure et demie, la, la partie de Far Cry. À la base, on était sur trois heures par partie. Ah ouais, d'accord. C'était beaucoup trop conséquent. On, mm. Pour être tout à fait honnête, on a eu des retours en disant que c'était trop long mm. euh, et pas assez dynamique. On s'est dit, ah, c'est pas possible, on peut implémenter des choses qui sont plus dynamiques. On peut se lancer des objets, on peut faire des cascades, on peut sauter par dessus des, des meubles et pas mal d'autres mécaniques, mais je ne peux pas révéler pour l'instant. Et il faut que ce soit plus court que ce soit nerveux et plus court et qu'on soit vraiment sur un jeu fun d'action donc maintenant il alors, est à une heure et demie. ok alors à ceux qui ont été complètement conquis par ton, par ton discours est ce que tu veux bien nous rappeler les, les dates les modalités qu'est ce que tu as le droit de nous dire même en termes de, de prix de type de pledge ah les prix tout le monde me demande le prix <rire> alors pour être tout, tout à fait honnête mais philippe m'en voudra pas de, de le dire euh, en fait moi j'ai pas encore les prix du pledge c'est lundi donc lundi à 18h il y a le lancement de la campagne Kickstarter mais il y a des petites choses qui se règlent encore dernièrement avec des nouvelles idées et du coup le prix, moi je ne l'ai pas encore en fait. Est-ce qu'il y a plusieurs types de pledge à minima, est-ce que ça tu sais le dire ou pas eh bien, Alors ça c'est pas encore à 100% sûr l'idée générale c'est plus d'aller sur des campagnes Kickstarter plus lisibles Ouais. Donc... Mais c'est un jeu dans lequel tu pourrais imaginer d'avoir 2-3 boîtes... Euh, de campagne en plus, tu vois, si c'est narratif, est-ce que c'est un truc qui pourrait être envisagé au conditionnel ou, ou tout est dans la core box et après euh, on met que du fluff autour <rire> T'as pas envie non le mais, mais plus je... Les gens vont être je... déçus, hein. non, la conclusion c'est le plus important. Je pense que le, le fait de... que j'ai particulièrement insisté sur l'aspect narratif te révèle qu'il y a la core box mais il y a aussi autre chose. <rire> hmm. Ok, donc on attend lundi normalement, donc euh, ce sera le. Prolon, le lendemain ou le surlendemain de la sortie de cette vidéo. Mmh. Euh, merci, Charlotte, d'avoir euh, subi mes, mes assauts et ceux de la communauté pendant... Je t'en prie. Euh... Mais la communauté est il... gentille, euh, ils n'étaient pas là. <rire> pas là, j'étais leur avocat euh, pendant une heure et quart. Euh, Est-ce que peut-être tu veux finir avec un petit mot sur, je ne sais pas, un, un futur projet, des perspectives de FunForce, quelque chose que tu voudrais teaser, annoncer, dire mmh. Ben, ah oui, mon disait annoncé, je ne sais pas si certains euh, ont vu ça sur les réseaux sociaux, par rapport à la problématique de ne euh, voilà, pas être assez accessible peut-être aux joueurs ou de ne pas avoir de réponse assez vite, etc. On va, avec Antoine, on va monter euh, un, un Discord, Funforge, sur lequel les gens pour venir directement nous poser des questions. On sera beaucoup plus accessible. Il y a plein de gens qui n'ont jamais vu ma tête, euh, alors que... Avant aujourd'hui Avant aujourd'hui, qui pensaient sûrement que j'étais un, un démon à chignon. <rire> Avec des talons <rire> hauts bon, normalement, j'ai les cheveux lâchés, mais problème de micro. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on va essayer d'être plus proche de vous, d'être plus proche des joueurs. Heureusement, on a beaucoup aussi de messages positifs de gens qui nous soutiennent, qui disent « C'est cool, merci, on a reçu votre jeu, c'est super cool. L'attente a été longue, mais c'est super cool. Quand on sort des jeux en boutique, on a de très bons échos aussi, on sort des bons jeux. Par contre, il faut qu'on soit meilleur en, en SAV, en communication. La limite humaine est certes une excuse. On va essayer d'implémenter des choses pour, euh, pour paraître plus accessible. Donc on va, voilà, on va essayer de faire tout ça. Merci Charlotte Noailles. Merci, Merci à, à tous toi. de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Salut. Salut.